Le soleil vient de se lever, le Covid n'a pas fini de nous faire chier, mais nous on est content de retrouver l'ami GLG. Il vient toujours oh, oh, oh, oh. avec ses news. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous salue et bienvenue pour votre petit JT du Geek Comme toujours, tous les mardis et vendredis, on se retrouve au mois de novembre Pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé Bye GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à nos tipeurs L'émission fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions tous les mois Le mois dernier, on est passé tout juste... Grâce à Sébastien, bien évidemment, comme tous les mois. Et on aura donc deux émissions par semaine, je vous rappelle, chaque petit café court, chaque fois que vous m'offrez un café sur Tipeee, vous recevrez toutes les vidéos de GLG Review, 24 heures avant tout le monde, dans les news, en non répertorié, rien que pour vous et tout. C'est le petit bonus, et vous participerez à l'émission. On remercie nos derniers tipeurs, bien évidemment, qui m'ont offert un café pour financer bah, cette émission de ce mois-ci. Et là, vous pouvez commencer à attaquer pour l'émission du mois prochain. Spécial dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air, ça permet de motiver un peu l'algorithme YouTube à mettre la vidéo en avant, et merci à tous ceux qui en plus mettent un commentaire, là je veux dire si vous avez le combo royal, combo <rire> Le combo c'est Tipeee, pouce en l'air, commentaire, là je veux dire, t'es au top, t'es au top, et pour pas excessivement cher, voilà, <rire> voilà, donc on commence un peu tout de suite par les news, euh, attendez, je vais mettre la page bien là, tac, tac, tac, tac, tac, j'ai dit, dit qu'aujourd'hui... J'ai dit qu'aujourd'hui, ce n'était pas très très long. <rire> Dit-il. <rire> bon, legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma youtubeographie. bien évidemment, vous retrouverez toutes mes vidéos. Euh, Est-ce que j'ai fait une vidéo avec la... Le... Non, j'ai même pas mis la GoToFac. On a fait une fac dimanche et j'ai même pas mis en vidéo sur legeek.tv. Voilà. Et Nico non plus. Donc euh, voilà. Ou peut-être que je lui ai pas dit de la mettre. Donc c'est pour ça qu'elle y est pas. Mais tout bien. Voilà. Bon, après, c'était une... un peu confidentiel. C'était mode conseil de classe entre nous. Entre nous Bon, je vous rappelle, jtgeek, c'est mon site, jtgeek.com, le jtgeek.com, <rire> il y a les années, je crois que 2011 ou 2012 on a monté jtgeek.com, parce qu'avant c'était siphon et tout. Donc, dans la JT Geek Shop, vous retrouverez pas mal de choses sympas, Notamment toutes les dernières montres que j'ai testées et reviewées. Voilà, exactement. Pendant un moment, on avait mis des t-shirts. Alors je ne sais pas si le genre de t-shirt peut vous intéresser, mais moi je suis un gros fan de t-shirts, peut-être un peu trop. Mais enfin bon, c'est pas un budget de dingue, hein, c'est 10 balles. Et j'achète des t-shirts comme celui-là. -là, celui-là, c'est hostel. <rire> hostel, ça veut dire travail dur, quoi. En mode, euh, voilà. Celui-là, je trouvais ça sympa. Et tout. Alors, si vous le voulez, je mettrai dans la Geek Shop. Si vous n'en avez rien à branler, euh, voilà, je ne le mettrai pas. rien. Mais vous pouvez me dire ça, par exemple, en commentaire. Voilà. Et comme ça, à bah, chaque fois, je vous renvoie. Il y a bien marqué. Pour ceux qui s'intéressent, l'acheter shop ne vend aucun produit, vous serez mis en relation directe avec les vendeurs. On met un lien tracking, petite affiliation et tout. Ça fait des bouts de centimes, mais encore une fois, là au moins je suis tranquille, pas d'emmerde, pas de trucs, pas de livraison, pas de machin. <rire> Disponible depuis lundi. Là, la... alors, je vous rappelle, j'ai une troisième chaîne YouTube qui s'appelle glg qui faisait partie des projets de chaîne, mais également uniquement en anglais. C'est-à-dire que je faisais les vidéos en français et ensuite j'envoyais le script à une meuf sur Fiverr. Elle me faisait la voix en anglais et j'utilisais les mêmes plans pour faire une vidéo aussi en anglais pour relancer ça et éventuellement essayer de lancer un nouveau business. Voilà. Bon, c'était pas euh, le projet le plus fou que, que j'ai eu, mais euh, ça fait ses vues, ça fait ses vues en anglais et tout, puis il y a mal de vidéos sur la longue traîne qu'on fait un peu leur vue et tout, là voilà, ça peut intéresser si vous parlez un peu anglais, ça permet de voir une vidéo que vous avez peut-être déjà vue, mais euh, en anglais. Voilà, ça, c'est bon. Voilà. Oh, ouais, oh, là, ouais. Hello. Hello. Voilà. Donc, la vidéo n'est pas très compliquée. Le script, encore comme c'est un script et tout, qu'elle lit. Bon, voilà. Il y a des avantages, des inconvénients. Nous, ça nous permet de publier beaucoup plus de vidéos. Et voilà. Est-ce que ce projet reviendra Je vais me liker moi-même. Est-ce que ce projet reviendra Je ne sais pas. Est-ce que. Voilà. Bon, après, je vous dis ça comme ça. Je pose ça ici. Vous tapez BYGLG sur euh, YouTube. Vous devrez le trouver au BYGLG English. Ce que vous voulez. Bon, parlons un peu des news du jour. Alors, euh, mon titre putaclic, c'était, le, puta, le pack, le titre pack, c'était la fin de la montre connectée. Pour moi, moi, je fais partie de, je fais partie de ceux qui pensent que la montre connectée, ça n'a jamais trop, trop marché, et puis on en a tous voulu une pour en avoir une, et qu après on se rend compte que ça ne sert vraiment à rien, que ça ne marche pas terrible, il faut la recharger souvent et tout, voilà, et que bah, ça n'est pas vraiment intéressant. Mais par contre, la montre connectée est en train de prendre un nouvel essor entre soit la montre euh, comment dire, la montre soit coach sportif, donc vraiment dédié au sport uniquement, et la montre de santé, c'est-à-dire qui te donne un peu ton SPO2, ton cardio, des choses comme ça. On a vu qu'Apple s'était vachement engouffré là-dedans, puisque les montres sont quasiment plus intéressantes dans ce côté-là, où euh, ils vont gérer un peu ta santé et tout, qu'en montre connectée elle-même, pour avoir l'heure, recevoir des notifications, machin et tout. On a vite compris qu'on a vite fait le tour. Et ben Huawei pourrait revenir un peu sur le devant de la chaîne, la chaîne, la, la chaîne, ah oui, Huawei, avec son fouet et ses bottes. Non, Huawei pourrait revenir sur le devant de la scène, bien évidemment. <rire> la Loire, enfin, voilà. Bon, et je remonte sur scène pour qu'on parle de moi. Je... Il y avait une chanson comme ça aussi, voilà, c'était bien. Bon, alors, l'Hormon pourrait être une des premières avant un capteur d'hypertension. Et mine de rien, tous ceux qui ont des problèmes d'hypertension, je vais un peu ce flash, là, casser la gueule, là. Voilà. Euh, tous ceux qui ont des problèmes d'hypertension pourraient être vachement intéressés par ce genre de monde puisque, voilà, il suffit de répondre à un besoin aussi, bah, il y en a peut-être pas beaucoup pour vous mais sur la planète entière, tous les mecs ont de l'hypertension il y en a beaucoup et d'avoir une monde comme ça qui fait de l'hypertension il y a plein de mecs qui vont dire waouh, c'est la monde qu'il me faut je pourrais savoir un peu en temps réel et tout donc, mine de rien, on a l'impression que c'est un marché de niche en même temps, c'est un énorme marché qui permet après à eux de cibler des, euh, une catégorie de personnes qui vont uniquement acheter la montre parce qu'ils ont ce problème-là et que les autres montres ne le font pas. On avait vu ça avec le BPM pendant un moment. Après, ils ont essayé avec le truc de température à cause du Covid qui donne la température en temps réel. Combien d'entre vous ont acheté une montre uniquement parce qu'elle faisait la température Après, on a eu le SPO2. Après, moi, j'ai vu par exemple des montres sportifs avec la Huawei Fit. Tu dis, ah, pour courir, il y a pas mal de trucs, il y a l'altimètre, monter, descendre et tout, voilà. Il y a pas mal de trucs intéressants et ça pourrait vraiment, encore une fois, répondre à une demande. Ou de montres connectées, en fait, vous allez vraiment arriver à un moment où la montre connectée, tout le monde s'en bat les couilles. Par contre, si c'est une montre avec des capteurs de santé ou une montre spécialisée dans les capteurs sportifs, là, vous allez trouver un intérêt, à vous dire, cette montre-là, il me la faut. Mais non pas parce que c'est une montre connectée, mais bien parce que c'est une montre sportive. J'ai répété trois fois, mais on t'a compris Bon, allez, on parle un peu de la nouvelle tablette Lenovo Xiaoxing Pad Pro 12.6. Oui, bah, je ne peux pas faire l'accent jusqu'au bout, mais moment, on va arrêter. Une tablette pas mal de 12,6 pouces, donc un upgrade de la tablette qu'ils avaient déjà, avec un écran AMOLED en QHD, QHD avec un gros Q, alors, j'ai fait une vidéo à la fois où j'explique petit Q, petit, il y a le petit QHD, c'est du 960 par 540 avec un petit Q et QHD avec un gros Q, c'est de la grosse HD. Et forcément, tu es dans la vidéo, premier commentaire, ah, mais t'as dit QHD alors qu'en fait, tu dis, <rire> putain, tu dis dans la vidéo, les mecs, ne même pas directement, sur sont QHD, c'est pas le QHD, c'est du 960 par 540 avec un petit Q, comme une petite HD. Donc là, gros Q. Grosse HD <rire> S'il y a bien un mec qui vous a donné le truc technique pour vous rappeler de ça, je veux dire, je suis désolé, mais c'est bien moi. C'est les Chinois qui étaient très forts hein, sur le 960, 540 en petit HD ou gros WGA. Bon, un écran 16 dixièmes, donc vraiment dédié par exemple pour de la vidéo, ça va être pas mal. 1 120 Hz, euh, technologie HDR, Dolby, nanana, enfin bon. Un Snapdragon 870, donc t'es en train de te dire, ah, ah, on est bien sur la tablette. 8 plus 256, pas mal. Caméra... Autant on aurait pu mettre un capteur principal 13 millions de pixels et un ultra grand angle de 5 millions de pixels. C'est pas si mal que ça pour une tablette. Une batterie de 10200 mAh avec des haut-parleurs JBL. S'il te plaît, monsieur. Bah, la tablette, franchement, elle a tout bien de mieux. Parce qu'il y a quand même un Star de 870. La tablette est quand même relativement quali et tout. 12,6 pouces en 13 pouces. Ça fait une jolie tablette, encore une fois. Le marché de la tablette est vraiment reparti avec le, le home, homework, avec les gens qui travaillent à la maison. Donc, on a besoin d'un produit, d'une tablette, un peu popléant, quitte à mettre un, un clavier et tout. Mais voilà, 12,6 pouces, on approche du 13 pouces. Ça commence à être de la tablette, confortable, sympa. Et les specs, elles euh, déchirent complètement. Bon, alors, il faudra attendre encore une fois parce que... Alors, la tablette devrait sortir aujourd'hui, soit le 2. Donc, euh, on va, faudra attendre un petit peu dans la journée. Si les news tombent, si on arrive à avoir un tarif et tout. Mais la tablette, euh, personnellement, euh, c'est pas mal du tout. Enfin, on parlera d'Infinix. Infinix, c'est une marque que personnellement je ne connaissais pas. Qu'on m'a fait découvrir en oh là il y a un autre qui a fait des vidéos, le Infinix Note. Toi, tu recherches les grands téléphones Alors, on a acheté le Note 10. Je crois, bon, qui pas génial, génial, encore une fois. Mais on ah mais il y a le Note 11 et tout, mais voilà. Donc la marque, pour l'instant, c'est vraiment une marque qui vend en Chine et qui n'a pas trop d'ambition à l'export. Alors, ils vendent en Thaïlande, apparemment beaucoup, mais ils vendent surtout carrément en Inde, où là, ils cartonnent et tout. Et dans les pays de malheureux, comme toi, les Philippines et tout, le Cambodge, le Vietnam. Voilà, apparemment, ils ont leur marché. Ce des phones qui sont pas chers et qui sont assez sympas. Ils pourraient arriver avec un notebook. Alors, un notebook qui serait, encore une fois, dédié et dans un premier temps à l'Inde, donc le problème de quand on est sur des marchés émergents comme ça, c'est que souvent, bah, ils vont nous mettre de la merde dedans, quoi. Alors là, on parle quand même de i5, euh, i5, i3, i5, i7, pour eux, qui nous mettent du Intel euh, tout en un, là. <rire> comme ils font dans les machins. Bon, à voir ce qu'ils vont nous proposer, mais ils suivent un peu la tendance de Xiaomi et de, Honor, enfin de Huawei, en faisant aussi des notebooks, des laptops et aussi vraiment des tablettes et tout. Bon, il faudra voir, mais encore une fois, bah, euh, cette, série, euh, cette marque Infinix est certainement une marque à suivre, hein, qui n'est vraiment pas développée en Europe. Pour tous ceux qui adorent lancer des pages Facebook, des, des machins, des clubs et tout, c'est une marque, à mon avis, vous pouvez commencer déjà à parier, puisqu'à partir du moment où ils auront décidé de se développer à l'international, c'est une marque qui pourrait vraiment bien marcher parce que leurs produits sont abordables. Nous, alors, dans, dans la news, on parle du Note 11, qui est disponible sur AliExpress, notamment depuis la Chine Alors, méfiez-vous, hein, des produits chinois pour les chinois, que ce soit une bien une version globale Sinon, vous allez retrouver qu'un téléphone un peu, un peu briqué Voilà, sans la lumière, en plus, mais pas la lumière, pour un briquet Voilà, bon, <rire> ça sera coupé euh, Nous, en Thaïlande, on a le Note 10, le Smart 5 Pro, le 10S, Fais, comment il fait le Note 10 Il ne doit pas sécher 6000 bahts Ba... 5000 bahts, 5 x 3 que... ouais, Il fait moins de 150 balles Moins de 150 balles, t'as quand même un 6 bah, C'est celui que j'ai fait en même temps, oui voilà Celui que j'avais testé Mais il n'y a pas eu de... Il y a un Hot 10, il y a un Note 8 Il y a un 8i, un Smart un voilà Bon, il y a pas mal de téléphones Mais malheureusement, il n'y a pas le Note 11 Il y avait pendant un moment, il était apparu en fiche en loose day, mais le vendeur, j'avais écrit, il m'a dit, ouais, on l'aura pas, on ne sait pas si on va l'avoir, ils ont un bracelet connecté aussi. Donc en fait, c'est vraiment une grosse marque, ils ont pas mal. Il y a beaucoup plus sur, euh, sur AliExpress, on hein, nous tapait Infinix. <rire> Mettez pas trop de X sur le Infinix, on ne sait jamais où tu vas tomber. Hein, voilà. Donc le Note 11 Pro fait 201 dollars, bah, il est pas mal avec un Mediatek un G96, donc le nouveau Mediatek, pas mal. Euh, donc, on est au-delà du G95, un gaming. Écran 6,5 pouces Full HD, batterie 5000. C'est pas dégueu, hein C'est pas dégueu, dégueu. Alors, après, c'est les prix du 11-11, hein donc euh, 201 dollars, comptez 200 euros. Mais, encore une fois, je pense que c'est une marque, il faut... Euh, faut commencer à tâter le terrain en disant, euh, je monte Infinix.com ou un hein, franche ou Communauté Infinix ou euh, vers l'Infinix et l'au-delà. Tu vois, tu fais un truc sympa <rire> Non, vers l'Infinix et l'au-delà, j'adore les Chinois. Bon, ça fait un peu long comme titre, mais c'est rigolo. On est d'accord. T'as vu comment j'ai trouvé ça Putain, je devrais faire du marketing, je te jure. T'as trouvé ça <rire> Bon, et euh, voilà, donc Infinix, encore une fois, la petite marque qui monte, dit-il. Bon, allez, on parle évidemment dimanche, il y avait la Go to Fac, une FAQ qui devait durer une heure, qui a duré une heure et quart. J'étais là pour répondre aux questions. Alors, j'avais mis plein de sujets et tout que je voulais aborder. Pas du tout, ça vous a pas intéressé du tout. Il y avait pas mal de questions, de réponses. Bon, après, encore une fois, les FAQ sur tout ça, on n'était pas en mode freestyle, mais voilà, je répondais à vos questions. Ça aurait pu durer deux heures, hein, comme c'était parti. Euh, papa, tu, tu je me suis rendu compte en la réécoutant que tu me posais une question. J'ai commencé à répondre un peu au début, je partais sur autre chose et je finissais la question, mais il y avait 15 minutes quoi, <rire> entre les deux. Ah, ben, bah et après, tu te démerdes, hein, tu, fais, tu coupes au montage toi-même. Hein. Et, <rire> et voilà, donc j'avais mis pas mal de suggestions et pas mal de questions, de commentaires, de remarques, toujours très pertinents. Mais bon, une des, des remarques qu'on peut faire en regardant les, les commentaires qui sont arrivés, c'est que, eh ben, que la plupart vous êtes en train de vieillir avec moi. <rire> -dire que, il y en a beaucoup qui m'ont connu il y a, je sais pas, même s'il y en a qui m'ont connu dans le chinois, dans, dans le smartphone chinois en 2011, 2012, 2013, à l'apogée. Bon, bah, de 2013 à 2021. C'est quand même passé 8 ans, quoi Oui, 8 ans, ouais, bah oui, tu comptes, hein, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 <rire> On arrive en 2022 Donc ça fait presque 8 ans, donc bah, même si t'avais euh, 30 ans à l'époque, ou voilà, t'as 38 ans Donc voilà, y a une... Euh, y a une évolution comme ça, alors nous, ceux qui étaient déjà vieux, je te, alors, je te raconte pas des mecs qui étaient déjà vieux à la base <rire> Putain, ils ont pris 10 ans dans la gueule, je peux te dire... Euh... <rire> puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont euh, vieux, et voilà, bon, et ils s'en font aussi comme ça. <rire> bon, allez, on découvre, on parlera aujourd'hui de l'article du jour, les nouveaux, les nouvelles Watch, Redmi Watch 2, Redmi Watch 2 Lite et Redmi Smart Band Pro, évidemment. Bon, si on prend le Redmi Watch 2, qui est une évolution de la Redmi Watch, bien évidemment, ils l'ont pas mal, pas mal évolué, en fait, on passe d'un LCD à un OLED, c'est pas mal, on a le GPS, le SPO2, une batterie de 230 mAh qui annonce quand même 12 jours d'autonomie, ça paraît beaucoup, mais bon, euh, I want to believe Voilà, Elle est équipée d'un micro et d'un haut-parleur, tu vas pouvoir parler à ta montre euh, qui viens vient me chercher, euh, voilà, pour être tout bien. Et euh, la Redmi Watch 2 se vend en Chine pour le moment à 399 Yen, soit 54 euros. On parlera bien évidemment de la Redmi Watch 2 Lite, sur lequel j'ai fait, alors j'ai teasé un petit peu, parce que normalement il y a un embargo. Et alors, sur la fiche, il y a bien marqué « Embargo, Ne surtout de ne rien avant novembre, voire le 10 », voilà. Tu parles, il a tout sur Internet, là. Je suis celui qui en dit le moins. <rire> la Redmi Watch Lite, on aura une version, donc, bah, la même, mais sans l'écran AMOLED avec un écran LCD. Un écran de 1,55 pouces. Elle est, elle est pas vilaine, vilaine. J'ai mis une photo sur Instagram. Faut juste que je la déballe. Comment elle est mis dedans, là J'essaie de pas la casser tout de suite. On va la mettre là-dedans. <rire> Et, euh, un écran... Par contre, elle a toujours le GPS, le SPO2, une batterie un peu plus grosse de 266 mAh, 10 jours d'autonomie, ou 5 jours avec un gros utilisateur, c'est-tu de GPS et tout Donc, Elle a une meilleure batterie, mais elle bouffe un peu plus. Le LCD bouffant un peu plus que le, le AMOLED. Alors, ils m'ont mis le lien, elle me dit « Non, non, mais elle me dit « Mettez nos clients, c'est bon !»« Embargo, mon cul, ouais Tu parles, les Chinois, ils sont sans pitié, ouais !»« Embargo, de quoi ?»« Embargo, euh, mettez mon client, et tout !» Alors, il va y avoir une grosse offre à 60 euros, pas donnée quand même, mais, alors, elle va être à 59,99 dollars, soit 60 dollars, encore une fois, et pour les premiers clients, il y aura 20 téléphones à gagner, il y aura 100 pièces de machin comme ça. Il y aura des batteries externes, des trucs. Je vous mettrai le lien dans la description. Si y en a que ça intéresse d'aller. Euh, voilà, de commencer à teaser. Mais en théorie, la vidéo devrait tomber le 10 et la mise en vente le 11. Donc tout ce que je vous dis là, on en parlera le 10 puisque tout ne commence que le 11. Alors les heures, c'est PST1. PST, hein. PST cest à dire qu'il faut que tu rajoutes. Oh, vous faites chier parce avant, il fallait rajouter 9 heures. Mais là maintenant, avec vos trucs, vos heures d'hiver de, de Greenwich de Fregel, là, euh, je ne sais plus combien d'heures il faut racheter. Bon, la vidéo du jour de la veille non du jour non c'était de mardi euh, bien choisir sa montre chinoise à 100 euros alors un titre un peu plus aguicheur hein, mais bon on est là pour euh, pour aguicher <rire> la Pagani Design P.L. 1694 versus un mode Seco Aliexpress qu'est-ce qu'on peut avoir pour tous nos spécialistes pour tous nos Jean-Michel spécialistes de montres mais t'as une montre à 150 balles c'est de la merde non le but c'est de savoir combien coûte une montre à faire et combien si on devait acheter une montre en kit en mode combien ça nous coûterait pour avoir une montre en kit sans trop savoir la qualité qu'on va avoir. Bon, bah ben là, on voit que notre mode Seco à 90 balles hors taxes, bon, elle est pas mal, il y a du Seco dedans, mais le boîtier, mais le, le bracelet, mais la finition, mais tout. Et notre Pagani, en l'occurrence, voilà, est extrêmement jolie. Je sais que beaucoup, les premiers commentaires des tipeurs qui ont vu la vidéo m'ont dit wow, « Waouh, elle fait kiffer ta montre <rire> !» Elle est pas mal, elle est intéressante, voilà. Donc, euh, c'était un peu la vidéo « Tu chours sure. !» Si on parle des revues à venir, alors là, les revues à venir, vous allez en bouffer une tous les deux jours jusqu'à la fin du mois. <rire> J'en ai, je n'accepte plus de, de nouveaux clients. Alors on aura le Zigma Spark 998, un aspirateur avec le moteur qui est décentralisé, c'est-à-dire que le moteur il est dans le bac pour aspirer et tout. Alors c'est assez intéressant. Le Ultonic T10 qui sera fini dans la journée, qui est un robot aspirateur avec une station de, de vidange et tout, c'est pas mal aussi. Ivacy VPN qui veulent une vidéo. Pour le Black Friday, mais il veut la vidéo cette semaine pour lancer le Black Friday. Pff. Écoute, euh, il veut me donner de l'argent, je le prends. Hein. Oh, C'était pas terrible, mais il reprend deux ce mois-ci. Il va en prendre deux, une là, et le <rire> Black Friday. Donc c'est que tout va bien. Après, c'est pas très compliqué à faire et, euh, et je, je lui prends plus cher que les autres parce que c'est comme ça. Tout ce qui... Tous les mecs que j'ai pas envie de faire, je fais plus cher. Oh, oh, oh, bah, écoute, euh, j'ai pas envie. Bon, bah d'accord. <rire> Euh, la Redmi Watch de Lite Donc ça sera pour le 10 Le Dreamy V12 Pro Alors, il y aura des grosses promos Pour le V12 Pro Il y aura vraiment des gros gros prix euh, Le 11 novembre Et je crois que c'est tout Ce que j'ai mis sur ma liste Le reste j'ai gardé Parce que là on est déjà le 11 novembre, et il y a déjà tout ça d'ici le 11, à savoir qu'on est le 2, <rire> voilà, est vrai, tous les deux jours. Plus le, les montres qu'il faut que je fasse, parce que les mecs Pagani m'a dit il y avait la montre 007 et l'autre. J'ai reçu la montre Seiko, là, si vous avez vu, avec euh, c'est un panneau solaire, en fait, le cadran, et elle se recharge au soleil, on verra, on va la démonter, je vous expliquerai comment ça marche. C'est très technique, tu vois, euh, c'est ce qu'on parlait dans le podcast du jour disais, moi, ça m'intéresse, ces montres-là, parce que, comme la, la montre kinétique ou là, la montre solaire, tu dis, il y a du high-tech dedans. C'est-à-dire qu'on récupère l'énergie pour charger un condensateur et le condensateur alimente un quartz. Et là, apparemment, c'est le même délire, mais en version solaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un balancier derrière, ou un barillet, ou je, peux, je crois que un barillet, qui tourne, là, on utilise l'énergie solaire pour alimenter un condo, pour alimenter un quartz. Et encore, donc, du coup, n'importe quelle lumière fait... Euh... C'est ça qui, moi, m'intéresse beaucoup maintenant, surtout sur ces échos, voilà. Donc euh, c'est pour ça que j'essaye avec eux tous les mois dans la une. Normalement le mois prochain on devrait avoir une kinétique, mais une kinétique première de la marque, de la gamme premier. Donc la kinétique, mais euh, la classe. La classe je me la pète, mais kinétique. Voilà. Et après euh, grande Seiko, on verra l'année prochaine. Euh, plus qu'on parle de, de montres, on parlera de mon blog mais là, qui s'appelle lesmagouilles.com. Alors blacklisté par Facebook, Instagram, si je mets lesmagouilles.com, ils me dégagent mon poste. Ils ont estimé que euh, je faisais partie des sites à risque. Parce que le nom devait pas leur plaire. Il y a un mec qui a dû mettre dans les mots clés, tu sais, euh, magouille. Ah, magouille C'est mal, voilà Bidouille <rire> Et euh, donc du coup on est blacklisté. Je vous fais des articles régulièrement, quasiment tous les jours. Bon, sauf ce week-end, j'ai eu la flemme. Aujourd'hui, c'était le Swiss Made in China, Rift Tiger euh, Panis. Ces marques de montres chinoise qui s'inventent des affiliations suisses. C'est l'article du jour, je vous rappelle, l'intérêt de les l'émagouille, c'est que tous les articles sont en écrit et en podcast. C'est-à-dire que tu peux les lire ou les écouter. Et dans la version audio, il y a plus, puisqu'on a parlé dans le fac, on aimerait, enfin j'aimerais surtout, parce que c'est moi qui vais bosser, faire migrer un format daily, On est en train de voir. On est en train de voir comment on pourrait mixer un peu tout ça. Donc je parle un peu de high-tech dedans, dans le podcast et tout, ça va être bien. On parlera de Seco. Seco ont une grosse gamme, ça s'appelle la gamme Astron. Pas Astron, le petit ronbon, hein. le petit bonbon. Hum, petit coquin. Astron, en une gamme Astron. On est en train de voir avec eux. Alors, le truc, c'est que la gamme Astron, c'est les montres comme ça avec panneaux solaires, d'accord, mais elles ont un GPS dedans, et ça permet d'être synchronisé automatiquement. Ça veut dire que tu prends l'avion, tu arrives, tu es en France, tu dis, hey Astron, quelle heure il est, mon petit rombon. Hop, elle prend les GPS, elle se met à l'heure toute seule. C'est quand même incroyable. Heure d'hiver, heure d'été, heure de Philippines, Thaïlande, tu vas partout, elle se met à l'heure toute seule. Elles sont pas mal, super clair, mais elles sont putain de chères, quoi. C'est premier prix d'appel, c'est 1000 balles, quoi. Quand je dis 1000 balles, ouais, c'est euh, ici, ouais, c'est bien 1000 balles, quoi. 1500 balles. Et euh, on aurait pu, éventuellement, s'en faire prêter une, mais je pense que personne ne m'en achetait. Il n'y a pas de retour. Enfin, c'est très high-tech, c'est très sympa, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un, un engouement où de là, les mecs vont acheter la montre. En disant, ah, un, il m'en donnerait une, <rire> il, il me la donnerait, je la prendrais. Je, je, je ferais la vidéo. Après, c'est juste pour me la prêter, non. Non, bah non, c'est nul. Ça, là, j'ai pu la gratter, donc ça va, tu vois. Mais après, juste la prêter, c'est nul. Donner, donner c'est donner. <rire> Reprendre, euh, c'est voler. <rire> hein Donc euh, voilà. Donc je sais pas, je réfléchis, mais voilà, GPS. Et alors on pourrait. Alors ils m'ont dit éventuellement pour avoir l'ancienne version. Euh, c'est euh, X. C'est je sais plus combien, c'est avec un E et là maintenant c'est avec un X. Les versions et tout comme ça. On pourrait éventuellement avoir l'ancienne mais c'est nul. S'il y a une nouvelle génération, c'est que c'est mieux. Je ne vais pas faire un truc avec l'ancienne. Déjà celle-là c'est solaire, mais là solaire, il y a quasiment rien qui a évolué entre les dernières et celle-là. C'est toujours un panneau solaire qui à mon niveau alimente un condo, qui doit être peut-être même la même pile. C'est pour ça qu'on va la démonter que l'horloger. Qui doit certainement être la même pile qu'on doit retrouver dans les cinétiques. C'est-à-dire c'est pas une pile, c'est un condo, tu vois Ou alors c'est vraiment une pile et ça recharge une pile. Ou alors, bah, parce qu'en fait, il doit y avoir une, une réserve d'énergie de, dedans. Ça m'intéresse. Et je pense que ça intéresse aussi de savoir un peu comment ça marche. Donc, les Solars, <rire> MC, dans les, les, les Astrons, la même en ultra plus cher, je ne sais pas. Dans ce cas, on fait... parce qu'on est en train de voir avec Grand Seco si on peut faire un truc. C'est plus compliqué, là, parce que là, Grand Seco, euh, prix d'entrée, c'est 2500 balles, <rire> Donc, tout de suite, la caution n'est pas la même. <rire> si, pour le prêt, la caution n'est pas la même. Euh, Est-ce qu'on pourrait faire une mise en bouche pour faire découvrir la marque et tout Essayer d'entourer un engouement, mais ça sera 2022. Je pense que celle-là, euh, novembre, on a celle-là, la Solar. Décembre, on aura la Kinetic premier. <rire> Dis donc, <rire> bah oui, écoute, on est comme ça. Ouais, c'est pas c'est une montre à 300 balles, hein. pas non plus euh, 300, 350 balles, mais pas en moins de 400 balles par rapport à la, la kinétique euh, néoclassique que j'avais. On sera pas, on sera vachement en dessous des 500 balles. C'est chez Rome, on a quand même une montre qui a pas de pile, euh, qui a un mouvement automatique, qui a recharge un quartz et tout, enfin qui se met tout seul, enfin psychopathe quoi. Voilà, donc on va à foire. Voilà, donc je vous rappelle, vous pouvez m'écouter en podcast sur Soundcloud. Oui, bon, SoundCloud, t'as peut-être pas tous, on a SoundCloud. Mais tu peux m'écouter sur Podcast Addict. Podcast, podcast Addict, t'as une application, tu mets by GLG, il cherche le podcast, hop, il télécharge automatiquement. Tu peux également écouter sur Spotify. Oui, t'as Spotify. Apple Podcast, tu vas sur Apple Podcast, bim badaboum, tu peux écouter toutes les émissions. Bah, on devrait arriver à tenir le rythme d'une émission par jour. Hein. Le Swiss Made, il y avait l'émission aujourd'hui. Après, bah, il y avait le JT du geek de vendredi. Demain, enfin non, aujourd'hui, il y aura le JT du geek. Donc demain, il y aura un autre podcast. Je pourrais arriver à tenir, à mon avis, cinq émissions par semaine. Six, je sais pas, mais cinq, au moins cinq par semaine, ça peut être pas mal. Est-ce que les podcasts du jour, quand il n'y a pas, mixeront un peu vers le high-tech Est-ce qu'après, on pourrait faire ça, mais face-cam Les podcasts, généralement, je les enregistre avec ça. Je ferai un podcast en montrant les trucs comme ça Donc ça me permettrait d'avoir une vidéo, une audio Et un... Et Nono, le petit astron, le petit robot voilà. Allez, je vais en réfléchir à plein de trucs voilà. On verra bien ce qui va marcher en premier Bon, vous pouvez me retrouver sur Instagram Mon pseudo, c'est Greg La Geek Bien évidemment, vous retrouvez euh, l'article des Swiss Made Aujourd'hui, alors bien avant, je, je tag le, le podcast Et non pas le site De <rire> Faut dire, faut être con Pour appeler un podcast, les magouilles de GLG non, les magouilles de GG en podcast, moi j'ai trouvé ça le drôle, le nom très très drôle. Facebook, pas trop. Pas Facebook. Aucun humour chez Facebook, c'est vraiment des bâtards. Ah, faut savoir rigoler un peu. Vas-y, les magouilles, avec les magouilles, on en a plein les fouilles. Hein Eh hey. On fait partie des 40-50 nerfs ou pas là <rire> Eh ouais mais, Ouais Les inconnus eh, TVA bien et tout, voilà. Bon, des zooms, des jolies photos. Alors j'ai essayé pas mal de photos avec le mode macro et tout pour faire des, des photos de la Seco solar. Qui, qui, est, qui est magnifique. Avec la couronne qui tourne et tout. Enfin, elle est incroyable cette montre. Enfin, elle est pas. Enfin, je vous, on en parlera. Voilà. Le but, c'est vraiment d'instaurer le solaire. Le. La montre ici, la première vidéo en anglais, les gâteaux Lausanne. Enfin, J'essaie de vous mettre un peu la photo, des jours j'ai envie, des jours j'ai pas envie. Film et séries télé, j'avance tout doucement sur Fondation. C'est chiant, Fondation, <rire> je sais pas trop où ils veulent en venir. C'est ça a l'air intéressant parce qu'il pose un univers, mais c'est vrai que c'est chiant. C'est très très long et tout, on sent que c'est parti pour durer. Alors, c'est très bien fait, l'histoire ça va, après bon, les frères un peu de mal, la planète euh, Terminal terminus. Euh... Il y avait un film, Terminus, avec... Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont connu Ah, que quoi Est-ce qu'il y en a qui ont connu Le film s'appelait... Je crois que c'était Termin, Terminus ou Terminal. Euh, quelque chose comme ça, avec euh, Johnny Hallyday. Oui, parce que Johnny Hallyday, il a fait un film avec un truc, un camion de futur et tout, là. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ça Parce que voilà, je veux te dire... Euh, <rire> parce que moi, mes parents étaient gros fans de Johnny Hallyday, sinon, c'était pas possible de savoir que Johnny Hallyday a fait un film de science-fiction avec un camion, tu sais, genre, euh, du futur, un peu, tu sais, euh, voilà. Il y avait un truc avec un camion aussi du futur, enfin voilà. C'était très inspiré, euh, Johnny Hallyday. Voilà. Bon fondation, j'ai énormément de mal, mais bon tant pis. My name, j'ai avancé tout doucement ce week-end, mais il y avait tellement de trucs à régler ce week-end, j'ai que un épisode. Bon, elle est de moins en moins belle, hein. ça me plaît moins en moins ça. Plus on avance dans les épisodes, plus elle est moche. Au début, elle est belle, elle est jeune et tout, euh, trop stylée. Après, euh, voilà, et puis c'est toujours pareil, tu sais, l'autre se fait défoncer, euh, dire, défoncer elle défoncer, elle, elle, elle met des bornes et tout. Elle dit, et maintenant qu'est-ce que je vais faire J'ai tellement mal, je vais faire un peu de muscu <rire> <rire> T'es conne ou quoi Faire de la quand t'as mal Bois un coup comme papa voilà. Bon euh... Ça se regardera, sans plus. Bon, j'ai trouvé sur un truc qui s'appelle Proximity. Alors un mec qui travaille pour... Euh, qui cherche les, les extraterrestres et qui coûte. il se fait enlever par les extraterrestres, il revient mais personne ne le croit, donc on essaie... Bon... Pff, tchut, tchut, tchut. Et lui il est, euh... est je veux dire il est moche, il est aussi beau que moi euh, c'est un peu bizarre avec à un moment tu vois les méchants tu dis, ah, mais c'est Men in Black ils ont mélangé un peu plein de trucs les acteurs sont pas crédibles du tout euh, les méchants alors le, le, le gros méchant est aussi crédible que euh, Cohen là dans, dans le film de, de Armiu Zetief là c'est euh, le méchant il tient pas la route enfin extraterrestre on sait pas trop euh, le but, le truc, euh, voilà, les sentiments, euh, l'amour, et surtout, bah, apparemment, l'âme et le karma, euh, Jésus, Mille, ils ont mis tout mis. <rire> les mecs, ils se sont dit, on va tout mettre. Bon, je ne vous le conseille pas, si vous avez l'occasion de le regarder, bah, vous me direz. Sinon, euh, passez votre chemin. Bon, par contre, j'ai regardé Aurel San, ne, ne le montre à personne, la nouvelle série de... Amazon... Je pense qu'on a tous Amazon, maintenant, <rire> avec leur abonnement à la con, là. Il y a toujours une excuse pour s'abonner à Amazon, et tu parles de ça Une série 1, une série saison 1 de... C'était vachement bien. Voilà, c'était vachement bien les six épisodes. Alors en fait, ça retrace sa vie et on voit bien que ses albums suivent sa vie et ses humeurs et tout. C'était super intéressant avec Gringe et tout avec son frère. L'évolution, c'est tout. Cool. C'est du storytelling, donc forcément, ça plaît. C'est du storytelling. Le Eminem français et tout. J'ai euh, extrêmement bien kiffé. Hein. J'ai vraiment mangé les, les six épisodes en deux jours. C'était vachement bien parce que euh, ça téléchargeait doucement. Non, fallait mettre VPN et tout, changer de serveur, c'était chiant, là Non, parce que j'ai pas Amazon, vous croyez quoi Faut Pas prendre ces cochonneries, là, je commande jamais, ou une fois par mois. Voilà. Mais c'était vachement bien, hein. l'histoire était vachement bien, la musique et tout, Enfin, euh, je j'ai trop... trop kiffé. Bon, j'ai également réalisé Free Guy qui est disponible depuis un bon moment. Je tombais dessus, là, comme ça, je dis, il ah, y a Free Guy qui est disponible et tout, depuis un moment, en qualité, la classe et tout. C'est assez intéressant, encore une fois, puisque si vous intéressez un peu l'ésotérisme, le premier truc qui va vous aux yeux, c'est cette, cette corrélation entre l'ésotérisme. Euh, les mecs qui sont dans un monde, mais ils savent pas, ils croient que Dieu, c'est le créateur, voilà, comme ça et tout. Le, le but ultime, je vous spoil pas, mais c'est d'aller en face dans une île paradisiaque, paradis, quoi, en gros comme ça, pour s'élever, pour aller des trucs, et, et que chacun, en fait, chacun des personnages doit rentrer en conscience, et oui, vaincre l'ego et rentrer en conscience pour s'élever et prendre conscience de lui-même, ce qui est le gros cas de notre super-héros en mode intelligence artificielle, machin comme ça. Mais voilà, il y a une grosse euh, similitude ésotérique, forcément. Moi, j'ai trouvé le film sympa. L'action est d'enfer, parce qu'il vit dans un monde euh, qui est pire que le nôtre. Mais bon, déjà, le nôtre, il n'est déjà pas terrible, tu vois. Mais le leur il est pire, parce que c'est en jeu et tout. Mais j'ai trouvé ça super dynamique. Il y a plein d'actions de tous les côtés, des gentils, des méchants. Il y a le côté, ils sont dans un jeu, mais ils ne sont pas dans un jeu, mais ils vivent dans un jeu. Et le jeu, il veut s'éveiller et tout. Il y a pas mal de choses intéressantes, après, bon, le super gros méchant de la fin et tout. Moi j'ai passé un bon moment, c'est pas le film de l'année encore une fois, c'était bien fait, il y avait une histoire sympa, il y a un petit côté ésotérique, il faut s'éveiller pour atteindre l'île parfaite, voilà, sans méchant, où personne n'a besoin de travailler et tout, enfin le paradis quoi. Et c'est comme ça qu'ils le vendent. J'ai trouvé ça bien, je trouvais ça bien, euh, voilà, c'est pas, je vais pas dire, c'est pas le film de l'année, mais les, les effets spéciaux sont bien faits, c'est, euh, voilà, ça se, ça se mange bien, voilà, le méchant est... Voilà, c'est une parodie encore une fois, prenez-le comme ça. On parlera de l'ultimate fighting de ce week-end. Pas mal, hein la carte était pas mal et le match juste après est encore mieux avec euh, Blakovic versus Texera. Un combat euh, plutôt sympathique avec un retournement assez intéressant. Euh, la ceinture aussi. Euh, L'autre, il boxait vraiment bien Putain la vache non, pour, pour la ceinture et tout C'était euh, un bon Ultimate Fighting Alors, un... Oui, c'était pas un Vegas C'était un 267 Donc c'est pour ça que c'était un peu mieux Et enfin, on finira par le film de la, du week-end Que vous n'avez certainement pas pu appeler C'est Army of the Tiev. Oh, The Thiev, voilà ou des, je sais enfin, L'armée des branleurs quoi. Un espèce de spin-off à euh, l'armée des morts Qui était... C'était pas mal encore une fois dans le mode divertissement. Moi j'avais bien kiffé et tout. Et là ils disent voilà on va introduire le mec qui braque les coffres et tout. On va introduire son histoire, comment il est arrivé là. Et voilà. Bon le problème c'est que euh... bah, c'est que c'est nul. <rire> c'est que c'est nul. C'est que je l'ai regardé, j'ai regardé une heure. Je crois que j'ai essayé de tenir une heure. Il dure deux heures en plus d'une heure. Après j'ai arrêté. Après je me suis dit, bon j'ai regardé la fin en jouant avec la tablette. J'ai regardé une demi-heure. Je dis mais c'est insupportable leur truc là. Un c'est insupportable. Ils sont tous pas dire que c'est les mauvais acteurs, mais ils sont tous mauvais dans leur, dans leur truc, dans, leur, dans la caricature de, de Baltrin, quoi. C'est-à-dire que c'est comme ça. Lui, bon, bah je veux dire, bon faut arrêter les mecs qui ouvrent les coffres en mettant à, à l'oreille. On peut entendre les chevaux discuter en mettant à l'oreille euh, les chevaux mais des trucs, des coffres, le mec juste à l'oreille comme ça, ils ont besoin de rien, ils ouvrent tous les coffres, et le coffre le plus euh, du monde, de la planète, de personne peut ouvrir, le mec il arrive là, et en écoutant de la musique, et il arrive à ouvrir le coffre, bon, moment tu dis ça tient pas la route, les braquages, tu dis ça, ni queue ni tête, c'est des parodies de parodies, et les mecs ils se sont dit pour rendre ça encore plus nul, de chez nul, on va mettre un gros méchant, voilà. Et le gros méchant, si vous l'avez vu, ben vous allez savoir qui c'est. Si vous ne l'avez pas vu, ben vous n'allez pas en venir euh, ton oreille, Jean-Marie. Euh, le, le grand méchant, ils se sont dit, on va prendre un grand méchant, voilà, que, un flic, qui va les pourchasser pour essayer de les attraper. Jusque-là, bon, moi, je, je ne vois pas de problème. Et ils se sont dit, on va mettre un Français. Voilà, Interpol, la France. Heureusement, ça se passe à Lyon, ça sauve un peu. Ils voilà. Il disent, on va mettre un Français et tout, et on va mettre jo Jonathan Cohen. Putain mais le mec, moi je l'aime bien en tant qu'humoriste mais là le mec il ressemble à rien, il a aucun charisme, il fait le mec énervé mais t'as toujours l'impression qu'il va nous sortir une punchline, il va sortir une blague, tu sais, ça tient pas, voilà on le voit là, t'as toujours l'impression qu'il va nous sortir une punchline, une blague, il essaie de faire le mec méchant, énervé, impliqué mais ça tient pas, ça, ça, ça marche pas, il n'y a rien qui marche dans ce truc là, en plus ça dure deux heures, enfin c'est long, ça a ni queue ni tête, euh... C'est une parodie de parodie et il euh, y a Jonathan Cohen dans le rôle du méchant français. Il n'y a rien qui va, je veux dire, vous avez un peu de pognon, je sais pas. Prenez-vous un, un français, je ne sais pas, euh, pas dire Jean Reno, mais je sais pas, il y avait Lambert, euh, Lambert Wilson. Tu sais, où il euh, y avait des mecs euh, du charisme, le, le mérovingien. Tu vois, il y, y a des mecs quand même qui ont, euh, qu ont une gueule, c'est comme ça, mais pas... Pas un mec qui est un comique de base où tu te dis t'as as l'impression qu'il va sortir une blague et une punchline et euh, voilà donc je, je peut-être je finirai la deux, mais c'est nul c'est vraiment nul après c'est vraiment pour juste d'introduire lui dans euh, l'armée euh, des 12 des zombies puisque ils en parlent un peu au début ils vont braquer le chinois et tout enfin c'était euh, c'était ultra naze <rire> voilà j'étais c'était une déception euh, tellement euh, décevante que j'en fus déçu <rire> et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir Comme toujours, N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air Ça permet de flatter un petit peu Les algorithmes de Youtube, de mettre un commentaire Ce que tu veux, on s'en fout je, vais sur les, je lis tous les commentaires, je mets les petits cœurs d'amour S'il y a besoin de répondre ou de C'est gentil, je réponds et je dis c'est gentil Et voilà quoi, si financièrement tu peux Tu peux aller m'offrir un café sur Tipeee, c'est un balle Deux balles, en fonction de ton budget Et pendant... Tu mets un tu t'es tranquille pendant tout le mois de novembre. cest qu'après, je te casse plus les couilles, tu mets un tu t'as toutes les news, tous les, euh, la veille de leur publication et tout. Tu fais partie des tipeurs, t'as ton nom dans la liste et tout, pour un bal. Ça va pas te faire un deuxième trou de revolver. T'as cru, hein Non. Voilà. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous... Euh, après-demain pour la review <rire> et vendredi pour le prochain JT du geek voilà encore une fois merci à Sébastien pour son dernier type qui a quand même fait un petit peu la différence merci à tous nos tipeurs encore une fois vous êtes 35 le mois dernier vous étiez que 43 donc ça fait pas beaucoup de nouveaux tipeurs hein, encore une fois mais voilà je sens qu'on peut y arriver là tous ensemble vous pouvez le faire voilà merci à Cisco merci à Sébastien Sébastien Cisco et le dernier c'était qui et Cisco encore c'était toujours les mêmes après dire c'est les meilleurs. Ils vont le dire aussi. <rire> Allez, bonne journée. Bye bye.